de lointaines contrées, étendues de toute verdure et champs de bataille, se trouvait un homme. Il avait enduré tellement d'épreuves que les retraverser seraient un jeu d'enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se bat à nouveau pour ses amis. Les hommes sont rassemblés Une nouvelle fois, je prends des risques À la J'ai vécu des tonnes de choses dans ma vie. J'ai fait de la moto volante, j'ai battu en mecha des beaux gosses de jeux vidéo, tout ça parce que je me suis réincarné dans un jeu de drague nul, mais mon voyage était bon. J'ai rencontré et vécu toutes sortes d'aventures, j'ai rencontré l'héroïne, pas la drogue, j'ai rencontré une baronne, avec deux gros nibas là, t'as envie de faire euh... comme ça comme non ça. mais ça suffit ton histoire de merde là Ouais ah oh euh bon moi ça fait, ça fait rp un peu moi j'aime bien. Ah là là ça fait si longtemps que j'ai pas parlé de Chaplin Delkissim. Je crois qu'à cette époque je n'avais pas encore regardé Shikimori et les threads d'horreur de Squeezie faisaient encore peur. J'étais cassé hein Mais est-ce que finalement c'est aussi bien qu'on avait dit au début L'animé a clairement pris la direction que je pensais. On est finalement resté sur un protagoniste random sortant souvent de son rôle pour faire le Dark Sasuke après. Les filles sont toujours aussi vides de sens et de personnalité. On dirait des Instagrammeuses. Nous n'avons finalement... Rien n'explorer de ce monde auquel on ne s'est franchement pas attaché. Non, vraiment, c'est... Je sais pas comment dire, il y, a, y a un mot pour ça. C'est mid. Oh, tu as la peau douce comme du velours, Olivia. La vôtre l'est aussi, Angelica. Et vos cheveux, qu'est-ce qu'ils sont soyeux <rire> <rire> mais non, je rigole, c'est une masterclass, c'est trop bien sa mère la pute Dites-vous que je prends plus de kiff à suivre ça chaque semaine que Spike's Family ou autre, ici on a toujours Léon qui fonce dans le tas, et qui en a toujours rien à foutre, en fait ce fils de pute pense vraiment comme dans un jeu vidéo, il se fait son build, sa base, remplit des quêtes secondaires ensuite pour augmenter l'affinité, avec la reine méga jolie, la baronne Gronibar, l'héroïne magnifique, mais surtout, surtout, le maître du thé le Jigacha d'Originel, L'animé arrive véritablement par de simples procédés à te faire intéresser à tout et n'importe quoi, car le micro environnement du héros ne se trouve au final que dans quelques centres d'intérêt, liés à tout ce que l'on sait, le mérite et l'appréciation qu'on a pour Léon, font qu'on aime tout ce qu'il aime, et portons attention à son centre d'intérêt à lui, pour ça qu'on se sent si affecté quand les relations se détériorent, car on sait qu'il mérite mieux et qu'on veut meilleur pour lui, pour ça qu'on aime les persos comme la reine, le maître du thé, ou encore, cette petite boule toute mignonne qui veut exterminer les humains. Putain, mais... Putain, mais Luxurion, t'es où là T'es là T'es là T'es là dedans Ah, trouvé. Bah, c'est bizarre. Pourquoi y'a deux Luxurions Y'a a pas... Y'a pas qu'une boule normalement mais je vois quand même les gens venir en mode euh, ni, ni, non mais c'est pas une masterclass votre truc euh, c'est un isekai vide euh, un, un rêve quoi si c'est une masterclass dans mon cœur oh. Et dans mon cul. Mais sans mentir, cette fois, non. Trapped in a Dating Sim n'est pas une masterclass, et ne révolutionne absolument rien. Les codes sont faits et refaits, et même surfaits, les personnages secondaires ne sont pas spéciaux, Léon n'est pas si spécial au final. mais on s'en branle Les codes sont classiques, l'exécution plutôt bonne, mais on a tellement eu d'isekai de ce genre, et de tout autre style, que finalement, quand on te donne une bonne exécution, avec un bon fond, de bons personnages et une histoire potable, bah finalement, seulement quelques traits innovants suffisent à te faire accrocher, et ils se comptent sur les doigts de la main pourtant hein… 1, 2… J'ai J'ai pas assez de doigts pour… Euh... Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un qui… Euh... Oh, Il vient de la dernière vidéo, hein, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse… Euh... <rire> D'abord faut être honnête, oui je suis vachement content de voir un héros d'isekai reconnaître ses défauts et surtout totalement les assumer et en jouer On n'est pas sur une histoire à deux balles qui va rendre toute personne dans l'animé tout beau et tout gentil, non Ici on dit clairement oui je suis mesquin, oui je suis orgueilleux, oui je suis un fils de pute, et c'est kiffant parce qu'on va jouer sur ces défauts là pour construire une personne au travers d'événements tout autant stylés les uns que les autres, et qui va dernièrement déboucher sur cette belle intrigue et l'esprit reposé de Léon qui contemple tout ce qu'il a fait, rationalise et réalise les personnes qui sont là à ses côtés, et qui l'ont toujours été, et c'est beau, putain Mais plus encore, il réalise que les gens qu'il a toujours haï pour ce qu'ils étaient, sont dernièrement de vraies personnes, je ne porte pas non plus spécialement les princes dans mon cœur, hein, je vous le dis, mais face à Léon, ils ont su reconnaître et voir l'homme qu'il était, et vouloir grandir avec lui et évoluer, vous savez, c'est souvent l'archétype parfait des personnages inutiles, car seulement créés pour se faire détester du spectateur, mais ici on n'est pas comme ça, même si la base y était, on nous a prouvé qu'ils étaient bien plus, avec leur histoire personnelle et leurs problèmes, qui les individualisent chacun, leur trait de caractère, pas si poussé que n'importe quel personnage d'animé en fait, Nos homo bien sûr, c'est pas parce qu'on est en juin que ça y est, bah franchement j'aime ces gars je les apprécie de fou maintenant que je les vois comme des camarades, et des alliés de Léon, non pas un concurrent, non pas un fils de pute, non pas une personne détestable, mais bien une personne qui a assez de facettes pour que j'ai un avis nuancé sur lui. Résolument, le passage le plus stylé de l'animé reste le moment où il défonce tout le monde, c'est juste un truc de fou, et ce qu'il y a de plus fou avec ce personnage, c'est qu'il saura toujours répondre à nos attentes, et ce, peu importe la façon de les exécuter. Regardez ce passage par exemple La meilleure façon de vous venger de quelqu'un qui vous a trahi… C'est de montrer à cette personne que vous n'avez plus besoin d'elle pour être heureuse. Ici, Léon a résumé tout le cycle de la haine de Naruto, le truc de 400 épisodes, et ce, de façon toute bête en fait hein, l'animé te claque de morale, là où n'importe quel shonen prendrait 3000 ans à t'expliquer le truc. Qu'est-ce que tu en sais Tu ne me connais pas assez pour me juger ah Ensuite, euh, faut pas se leurrer, c'est ULTRA satisfaisant de voir quelqu'un se faire détester pour les mauvaises raisons, mais en plus de pouvoir être supérieur à eux, et afficher son meilleur sourire C'est un truc de fils de pute ça, c'est de la provocation digne d'un enfant, mais c'est tellement satisfaisant sachant ô combien le personnage est loin de l'image qu'il transmet, et sa supériorité nous rassure toujours de ne pas avoir le fameux jugement divin dans les animés, car on le sait, vous le savez, globalement dans les animés, tu sais que quand un personnage je fais trop le fou ou le fier, euh, bah il va se faire karma, bah là non, non, justement non, et putain, j'adore ça mère la pute Quoi qu'on puisse dire, les fans comme les haters, faut vraiment admettre que le personnage principal en lui-même, et son influence sur ce monde, font que tout est aussi divertissant, je peux l'admettre assez facilement, je regarde la série seulement par sa présence, il est trop marrant, ses interactions sont rapides, concises et franches, honnêtement je pense qu'on a tous moyen de s'y identifier un tant soit peu, ce n'est pas particulièrement quelqu'un qui cherche la gloire, l'attention, la fame, d'où ce son rôle de spectateur actif qui est vachement satisfaisant à regarder, et c'est ce qui a vraiment de plus appréciable dans la série, en fait le personnage est parfait, comme moi. Et marseillais un peu. En fait, tout ce que tu pourrais vouloir ou demander, la série l'a. Tu veux de la romance On a de la romance Tu veux de la bagarre On a de la bagarre Tu veux des moments chill On a des moments chill Tu veux une e-girl dans ta vie On a... Euh... Oui bon, on peut pas tout avoir non plus, hein... On a tous des problèmes dans la vie, d'accord Moi, tous les matins, je me lève Eh bah ben ouais, tous les matins, je me lève, c'est déjà quelque chose Mon père euh, était euh... Mon père avait 45 ans, à, euh, à un moment de sa vie. Et c'est pas que il, il pense. Il, il disait que... Hey, Écoutez, suis honnête avec vous, j'ai adoré l'animé pour plein de raisons que je pourrais encore vous citer, mais oui, ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas innovant, mais on s'en bat les couilles L'opening est fou, l'ambiance du tempo est folle, l'animation est correcte, la cgi bien utilisée, le décor est beau, le monde est grand, et l'intrigue ne donne que envie de mettre le prochain épisode, tellement tu sais qu'une chose se rajoutera tout le temps à la suite, chaque fois t'attends quelque chose du prochain épisode, une réponse, un dénouement, on a des brouh, des retournement de situation et de veste, des événements stylés, imprévisibles et de l'ampleur à tous ces éléments, car je vous rappelle qu'on est sur des mechas 3D super stylés et méga grands, et j'aime l'effort qui a été fait pour rendre cette série pas trop prévisible tout en gardant l'élément mélodrame flagrant du genre, étant un spectateur, et jouant activement ce rôle dans l'histoire, on se doutait quand même des problématiques que cela pouvait soulever, mais ça n'a aucunement enlevé le plaisir que j'ai eu en regardant ça, mais surtout, on a le maître du thé Bordel! L'argent tu auras, les putes tu ramèneras. Sensei, apprenez-moi à être un gentleman! Après, on se questionne tellement que les gens pourraient se questionner sur le décor. Euh, oui, Yorin, pourquoi il y a un ventilateur alors qu'il fait 40 000? Le décor il a changé! Hein, je pense que vous le savez mieux que moi, et en vous parlant de la sorte, j'ai souvent l'ambition de vous transmettre à quel point j'ai kiffé regarder tout ça, pour vous faire justement commencer malgré tous les a priori que vous pouviez avoir sur l'œuvre. Donc moi je vous dis juste à présent, foncez, c'est 12 petits épisodes, c'est sur Crunchyroll, Crunchyroll j'attends encore le chèque, dès aujourd'hui tous les épisodes de Trapped in Dettissime sont sortis, le dernier épisode sort à 18h je crois, oui bon ça va, on peut pas tout avoir, hein. mais attention, ça ne s'arrête pas là, Léon est loin d'avoir fini sa longue aventure, donc on va quand même parler du cas de la saison 2, même moi des fois j'oublie le concept à la base. Hein. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 7 du manga, ou plus précisément chapitre 35, ou encore volume 3 du light novel, le roman léger en gros hein, euh, je rappelle que c'est une estimation assez bonne, mais une estimation quand même, car je ne sais pas à l'heure où j'écris la vidéo où l'anime va exactement s'arrêter, mais dans la pure logique c'est là, c'est une conclusion d'arc. dans la pure logique c'est là où je vous ai dit, et dans le pire des cas je vous mettrai la correction en commentaire épinglé, vous inquiétez pas, avouons le quand même, le plus pratique serait qu'ils annoncent une saison 2 directement, la popularité a presque égalé celle de Spikes Family sur Crunchyroll, les retours sont plutôt bons, les gens ont assez bien aimé, ça serait assez pratique, car là, la situation de l'anime est plutôt bonne, à voir plus tard quand on aura les chiffres et euh, plus de détails, mais selon les observations, c'est assez bon. Ensuite, c'est possible, car l'anime se base sur le light novel, le roman léger, roman léger qui en est déjà à son dixième tome, de quoi faire encore deux saisons entières, donc à ce niveau là, on est bon, on panique pas, mais hélas, faut quand même dire la vérité, pour ce genre d'anime, faut pas se voiler la face,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 L'urine Domestique Nakanojo c'est de la merde <rire>